Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne des astrodistes et Moisena, Et voici les prévisions des poissons pour la semaine du 23 au 29 mars 2020. Et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, euh, la semaine passée, je vous ai parlé de ce que signifie le soleil dans votre deuxième maison et ce que signifie Mercure dans votre signe. Et pour rafraîchir votre mémoire, à ce propos, je vous invite à consulter les prévisions hebdomadaires, donc les vidéos de la semaine passée. Cette semaine, dans les prévisions de cette semaine, j'allais parler de l'entrée de Saturne dans votre 12e maison. Mais ensuite, j'ai décidé d'enregistrer une vidéo à part, car Saturne va rester dans cette maison jusqu'au 2 juillet. Et vous pourriez vouloir consulter la vidéo plusieurs fois d'ici là. Alors, je décidé qu'il serait plus efficace et émettre une vidéo à part. Comme ça, vous pourriez la retrouver plus facilement pour la consulter quand vous voudrez. Je vais télécharger cette vidéo euh, portant sur l'entrée de Saturne dans votre douzième maison et qu'est-ce que cela signifie pour vous durant les prochains jours. Alors, soyez à l'affût. Pour les prévisions euh, quotidiennes, euh, lundi, la Lune sera dans les poissons dans votre signe et bien sûr, les plus chanceux seront vous, les scorpions et les cancers. Donc, Vénus aussi, donc la Lune est dans votre signe et Vénus est dans votre troisième maison dans le taureau pour vous rendre intellectuellement charmant. Votre créativité sera en éveil et si vous travaillez dans le domaine artistique, Il faut absolument profiter de cette énergie. Votre charme et votre charisme feront tourner des têtes et votre pouvoir de séduction sera au beau fixe. Votre magnétisme personnel et votre attitude empathique envers les autres vous rend une source de paix, de confort et de consolation pour les autres. Mardi et mercredi pour le Québec et mardi, mercredi et jeudi AM pour l'Europe, la lune sera dans le bélier, votre deuxième maison. Les plus chanceux seront les béliers Sagittaire Lion, les moins chanceux les taureaux. Et vous vous êtes ici, cher Poisson, donc la Lune est dans votre deuxième maison, euh, la maison de l'argent, et Vénus est chez elle aussi dans votre troisième maison. Vous pourriez faire des revenus supplémentaires durant cette période, surtout si vous travaillez dans le domaine des ventes et des services, comme le domaine de consultation aussi. Une très belle période durant laquelle votre intellect contribue beaucoup à élever la qualité de vos communications, dont certaines vous ouvriront des portes. Jeudi, vendredi et samedi pour le Québec et jeudi PM, vendredi et samedi pour l'Europe, la lune sera dans le taureau. Les plus chanceux seront les taureaux capricornes et vierges, les moins chanceux seront les gémeaux. Et vous, vous êtes ici, cher poisson, donc la lune sera dans votre troisième maison et Vénus est dans cette maison aussi pour offrir des énergies qui vous donneront un sentiment d'équilibre interne et un sentiment d'harmonie et de contentement avec la vie. C'est le bon moment pour trier les problèmes personnels ou relationnels récents. Vous pouvez voir les deux côtés de l'histoire d'une manière juste et équilibrée. Vos relations intimes peuvent se développer à travers un lien émotionnel fort et un respect mutuel. Dimanche et lundi pour le Québec. Dimanche, lundi et mardi à M pour l'Europe, la lune sera dans les gémeaux. Les plus chanceux seront les gémeaux verso-balance, les moins chanceux les cancers. Et vous, vous êtes ici, cher Poisson, donc la lune est dans votre quatrième maison. Vous devriez avoir recours à votre flexibilité et votre ouverture d'esprit durant cette fin de semaine, car des, des impulsivités au niveau des réactions et de la parole pourraient perturber l'ambiance chez vous. Des tensions imprévues pourraient s'imposer et il serait à vous de les régler les gérer judicieusement avec votre diplomatie et votre tact. J'aimerais aussi euh, répéter l'avertissement de la semaine passée concernant la conjonction de Pluton et Mars. J'aimerais répéter en fait euh, le fait que vous devriez être très prudent, très prudent dans vos activités physiques. Dans vos déplacements, en manipulant des objets pointus, en utilisant le feu, en conduisant votre voiture, en opérant une machine lourde, il faut absolument être très prudent. Cette conjonction, bien que ce n'est pas très étroite maintenant, mais elle, elle existe toujours. Donc, durant cette semaine, s'il vous plaît, soyez très prudent dans vos activités physiques. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers poissons. Je vous demande votre soutien de la chaîne, aimez, commentez et surtout partagez s'il vous plaît. Je vous aime beaucoup et à la prochaine.